La détresse, la souffrance, les difficultés du quotidien, évidemment que vous les éprouvez, évidemment que beaucoup de Français souffrent, mais on ne transfère pas la détresse ni la souffrance sur quelqu'un d'autre et c'est pour ça Boudin. que bloquer bloquer c'est un Boudin. transfert parce que, pardon Sophia mais cet auditeur que nous avions tout à l'heure en ligne, lui il va peut-être perdre son boulot, lui il va peut-être être obligé de licencier. je ne sais pas s'il avait des salariés avec lui ici, il est poissonnier c'est un petit oui, poissonnier et, et, et, et, et, et c'est un petit poissonnier qui va du fermer du boutique, du Sophia du il du va souffrir autant que ceux dont vous parlez, est-ce que vous avez envie de le faire souffrir de la même manière Qui ça J'ai pas entendu là. Est-ce pas... Est que vous avez envie de transférer la souffrance Non, non, bon. mais pour que les gens comprennent que ce que le pouvoir met en place euh, fait diviser les gens, vous voyez Je veux dire Macron, quand il y a eu le mouvement... Mais c'est pas diviser, lui... mais arrêtez avec Macron, c'est une obsession Macron, on s'en fout de Macron. Macron Mais, mais Sophia, et autres, Sophia, et autres, ça Sophia, comme ça. Sophia, Faites valoir vos droits, allez-y oui, mais, mais laissez circuler coup. Laissez vivre ceux qui ont envie de vivre et qui ont envie de travailler bah, Laissez-les oui, circuler les laisse, Non, non, quand vous bloquez des que... entrepôts, bah, vous ne laissez pas les gens travailler bah, !– On ne les empêche pas, on ne les empêche pas Nous, !– Nous, on est pacifique, on ne les empêche pas !– Mais ce n'est pas pacifique de bloquer la circulation, de bloquer des camions Ce n'est pas pacifique, Sophia eh ben, mais moi, je vais vous dire une chose, Monsieur Bourdin, vous, oui. vous avez la parole, voilà, tout le temps, tous les matins. Euh, moi, je Parce vous que dire... vous ne l'avez pas, vous, Sofia. Eh ben là, je l'ai, alors laissez-moi la prendre, s'il vous ah ben, plaît. Allez, allez, ben allez-y Alors, je veux simplement dire que oui, il faut être pacifique, il faut les laisser travailler. Moi, je ne bloque pas les gens pour qui... Nous, on les bloque pas, vous voyez, dans, dans ma région. Bah, on très ne les bien, très pas. bien. Mais... À un moment donné, ce n'est pas, comme vous le disiez tout le temps, faire de la communication, aller faire des doléances dans les mairies qui vont faire avancer les choses. On, ne, on sait très bien que le pouvoir, c'est pas M. Macron, je ne suis pas obsédée par lui, mais on sait très bien qu'il y a une telle différence entre les gens du bas et ceux du haut qu'ils ne vont, ils vont pas nous donner comme ça euh, tout de suite 200 ou 300 euros. Vous vous rendez compte, ce n'est pas des millions qu'on demande c'est juste un salaire mmh. pour vivre, dignement, pour élever nos enfants. Non non mais Sophia, mais ça mais je là, pense que des je séries, pense mais que je pas pense pas que tout. la qu'on a voulu défendre, mmh. parce qu'on